À l'échelle mondiale, le nombre d'animaux terrestres tués pour la consommation est estimé par la FAO à 74 milliards chaque année. C'est presque dix fois la population humaine. 329 millions de tonnes de viande, 798 millions de tonnes de lait et 1490 milliards d'œufs ont été produits dans le monde en 2016. On estime aussi à 1 000 milliards le nombre d'animaux marins pêchés par an. En moyenne, la consommation mondiale de viande est de 42 kg par habitant et par an. Elle attend en France 89 kg de viande par habitant. Ainsi, en moyenne, un Français mangera 7 000 animaux durant sa vie. En France, 4 677 000 bovins... 6 114 000 chèvres et moutons, 23 840 000 cochons et 1 milliard d'oiseaux ont été abattus en 2016. Parmi ces animaux, 95% des truies passent plus d'un tiers de leur vie enfermée en cage et 83% des poulets sont élevés en bâtiments fermés. 69% des poules pondeuses et 99% des lapins vivent en cage en permanence. Ces animaux d'élevage vivent des existences très courtes par rapport à leur espérance de vie normale et sont souvent très jeunes au moment de leur mise à mort en abattoir. Selon la FAO, la demande en viande devrait encore augmenter de 73% dans le monde d'ici 2050. Ce qui soulève beaucoup de questions pour la protection des animaux, de l'environnement, de la santé et des populations qui ont faim.